Salut, c'est Adjoa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre la recette de mes biscuits à la mangue et au piment. Il nous faut de la farine, de la mangue séchée, bio de préférence, un petit piment rouge fort, du beurre, du sucre brun, de la cannelle, des œufs et de la levure chimique. Tout d'abord, nous allons tailler la mangue en tout petits morceaux et hacher le piment finement. Puis, nous mélangeons ces deux ingrédients ainsi que la levure chimique à la farine. Enfin, on ajoute un peu de cannelle. Maintenant, nous faisons fondre le beurre avec le sucre à feu doux jusqu'à l'obtention d'une texture homogène. Veillez à ne pas laisser le mélange se caraméliser. Puis, versez-le dès qu'il euh, s'est un peu refroidi sur la farine. Introduisez à présent les œufs. Mélangez bien le tout et pétrissez vivement jusqu'à ce que vous ayez la forme d'une boule. Filmez la pâte et laissez-la reposer une demi-heure au réfrigérateur. Ensuite... Malaxez-la sur un plan de travail fariné. Pétrissez-la encore quelques minutes. Et travaillez-la par portions. Veillez à bien fariner le plan de travail et le rouleau à pâtisserie pour que la pâte n'attache pas. Étalez maintenant la pâte à l'aide du rouleau à pâtisserie de manière à obtenir une épaisseur assez fine. A l'aide de l'emporte-pièce, façonnez les formes des biscuits. Aidez-vous du rouleau à pâtisserie pour exercer une forte pression sur l'emporte-pièce et avoir ainsi des formes bien définies. Mélangez le reste de la pâte avec une nouvelle portion que vous allez retravailler comme tout à l'heure. Disposez les formes des biscuits sur une plaque tapissée de papier cuisson. Voici l'épaisseur du biscuit. Enfournez pour 20 minutes à 150 degrés. C'est prêt Laissez les biscuits refroidir environ 5 minutes à la sortie du four et dégustez-les. Bon appétit Merci d'avoir visionné cette vidéo, je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Au revoir